Ok les gars, direction Amsterdam, la ville la plus ouverte d'esprit d'Europe. Je vais pas vous faire un dessin qui en a tout ça c'est légal là-bas. Et on sait, il y a beaucoup de français qui vont là-bas pour ça et pour faire la fête. Nous si on va là-bas, c'est pour découvrir une salle qui a une particularité incroyable, qui est propre à ce pays. Donc non les gars, pas de pas drogue, que, on est là pour visiter, non Ok salut les guerriers, bienvenue, bienvenue sur Fitness Fusion, tu vas pas Bonjour. envoyer ma phrase, on va se taper Oui on fait des entrées bizarres maintenant qu'on a de la qualité sur effet. Aujourd'hui on est où On est à Trainmore à Amsterdam La salle elle a un concept incroyable, on va rentrer, on va vous montrer tout de suite On va suivre euh, la demoiselle On la demoiselle, bon, vous a dit aujourd'hui, c'est le pays des femmes Nous on visite pas les quartiers bizarres ou en Hollande On visite les salles de fitness Donc aujourd'hui on visite une salle de fitness avec un concept inédit qu'on n'a jamais vu ailleurs Chaque fois que tu vas venir t'entraîner, tu vas gagner 1 euro par jour du coup sur ton abonnement. Donc en gros, je gagne de l'argent à, à venir t'entraîner, ouais. On te paye pour venir à la salle. Moi qui pensais qu'il y avait que de la... en, en Hollande, Et aussi ouais. plus bien. Ils, font... ils font attention à notre santé quand même. Donc voilà les gars, pensez à lâcher votre like, pensez à vous abonner si ce pas déjà fait, commentaires, tous les liens en description, checker ça, c'est super important. Et Attends, je crois que j'ai... C'est parti, on va... on va se faire rémunérer. On va se faire rémunérer comme... Peut-être de la monnaie. Lays up, yeah we know Voilà les gars, on est changé, donc on va visiter la salle Trainmore, Trainmore où on se trouve. Amsterdam. Amsterdam, bon ils l'ont vu dans l'intro. Les salles de sport. Ouais, mais On n'est pas là pour ça. Non, on est là pour s'entraîner. On s'est arrêté au coffee, mais c'était pas le coffee shop. Ouais. Concrètement, c'est quoi le concept de cette salle euh, Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est payé à s'entraîner. Ouais. Si c'était le cas en France, on serait déjà riche. Donc ça fait quand même 10 ans qu'on s'entraîne. C'est vrai. Si, admettons... Tu payes 40 euros par mois, chaque jour où tu vas venir t'entraîner, ils vont t'enlever 1 euro sur l'abonnement. Voilà. On ne sait pas combien coûte l'abonnement, on vous dira ça en fin de vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de la salle, on va vous présenter euh, les machines, le matos, euh, s'il y a des particularités. Là, on vient du vestiaire, il y avait quoi d'intéressant dans le vestiaire, par exemple Des cases électroniques, un sauna, des douches, mais après les douches. Logique un peu. T'as pas de, de cadenas, hop, électronique, tu mets numéro de casier, ça ferme automatiquement. Ça c'est un petit luxe qui serait bien de voir en France, on le voit pas, pas partout. A noter qu'on est tellement ah, qu'on a réussi à bloquer les casiers. Ouais c'est vrai, on va devoir à la, à la fin de séance allez, allez, aller allez, voir l'accueil pour nous l'ouvrir. Bon, on leur montre la salle, je pense que c'est ça qui les intéresse Bon, déjà, des machines Technogym, les gars, donc là, ça va pas trop nous changer. C'est un peu comme Fitness Park, qualité, il y a quand même mieux en machine. Technogym, c'est très bien. bien. Vous savez, on kiffe Panata, bah là, c'est déjà un cul-sac. J'ai l'impression elle est petite. Hein. Ici, non, mais ici, c'est l'espace PEC. PEC, il un peu de machines. Ça me fait fort penser à Fitness Park. Ouais, Le même belle squat, les mêmes machines, absolument tout est pareil. Bon, ici, c'est ton coin, par contre, là, c'est que, que du bench. c'est bench, moi. Donc, tu vas sortir de chez moi. Non. Non, non, non. Attends, il y a peut-être des étages Non, non, non. Il n'y a que d'algoutes gros. Non, mais c'est normal, c'est une autre. C'est pas la première qu'on a pris. En ah, fait, le premier ah, train de mort qu'on a pris, faisait 2600 mètres carrés, mais on s'était recalé comme des chiens. Ouais, parce qu'on ne vous a pas dit, on a essayé trois avant de, de réussir à rentrer à, ce, à celui-là. Parce qu'en Hollande, on ne sait pas comment en France, on ne peut pas rentrer et filmer comme ça avec des grosses caméras. Mais du coup, il est plus petit. Bah, il y a assez pour faire une bonne séance. Là, on va avoir le, les poids libres, on va pouvoir faire euh, notre séance épaule. Mais en vrai, c'est pas ouf. C'est ok tiers. Bon, Je pensais vraiment vous présenter une belle salle, les gars. Mais en fait, ah, c'est ok tiers. C'est surtout le concept là qui est c'est le fait de s'entraîner, d'être payé à s'entraîner qui est vraiment cool. Là, il y a un autre espace, je sais pas trop c'est quoi. C'est pour, euh... pour les vaillants, c'est les jambes. Voilà. Avec des ascenseurs, si t'es vraiment handicapé après ta séance jambes il y a des ascenseurs. Donc Des presses inclinées, des machines hip thrust des leg curls en machine, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, de ce que je vois, il y a le principal pour s'entraîner. Et les gars, je comprends pas, dans toutes les salles qu'on visite, il y a des espaces de danse. C'est pas mal. Je sais pas si c'est un appel, ils veulent peut-être qu'on s'inscrive à la danse. Ça veut peut-être dire qu'on n'est pas assez musclé, qu'on devrait se mettre à la danse. La vue, elle est incroyable. Ouais, par contre, la, la vue, va elle montrer. est incroyable. Moi, tu vois, là, ça me donne envie de faire de la danse quand je vois ça. Petite chorégraphie face à la mer, t'es pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. La vue, elle est incroyable. Bon, je pense qu'on va laisser chauffer maintenant les... Et on a une bonne séance épaule à faire pour à faire tranquille hein Tu sais ce qu'on fait aujourd'hui Le chibre. Arrête de dire chibre. dès que tu sais pas à quoi dire Albino dès qu'il tu sait pas de quoi on parle il dit le chibre. Les gars aujourd'hui c'est mon TWM séance épaule Donc euh, si vous, vous allez avoir un aperçu de ce qui se passe sur le site internet très oui mi Il y a en description Voilà et si vous appréciez ça les gars n'hésitez pas c'est 30€ par mois seulement 29,90€ Bon les gars, c'est séance épaule, mais il y a un petit rappel jambes dessus. Ça sera le programme euh, que je ne vais pas faire. Mais le, pas je exemple. fais toujours un rappel jambes, parce qu'une séance jambe dans la semaine c'est léger quand même. Du coup on commencera le split à partir de janvier, février, mars. Avril. Donc là les trois premiers mois, janvier, février, mars, c'est du PPL. Hop Oh, YouTube money. Du coup on commencera le split parce que ouais <rire> il rigole, il rigole. Il a fait les jambes il y a deux jours, il va faire un rappel jambes aujourd'hui. Moi je vais faire ça. Le premier exercice les gars, truster. Donc issu du crossfit dans mon TWM, j'intègre du crossfit, du powerlifting, du street workout, du street lifting, tout ce qui se fait en musculation, même du yoga, vous l'avez vu voilà. dans les échappements. Et du coup aujourd'hui, euh, premier exercice, le truster. c'est du 3x10. Te montre comment on fait tous les exercices de Homo Sapiens, c'est pour toi. Ah ça t'as droit de le dire ça c'est bien voilà. trouvé. On y va. Qu'est-ce qu'il nous a fait hein rev... ouais, Reviens, reviens, reviens. Fais-nous voir Votre tes exercices d'homo Sapiens. C'est simple les gars. Un mix entre le squat et le développé militaire. Le tout pour faire un exercice de pédoncule ou pour augmenter le volume sur vos, vos jambes. Si vous êtes en split, c'est pas mal les gars. Au moins vous faites un petit rappel jambes. Donc là on est sur l'échauffement encore. Tu hein. m'encourages pas. Tu vois voilà, je vois là tu m'encourages pas regarde ouais. ce que tu veux que je fasse. Compte au moins mes rêves. C'est fou lui. J'ai besoin de soutien là. jambes Jambe épaule. C'est de l'échauffement. C'est mon PR, les gars. Qu'est-ce si que vous voulez que je vous dise Faut pas te soutenir sur un échauffement, ce serait honteux. Je vais te dire tout de suite si moi je vais pouvoir descendre ou pas. Oublie. Oh. Oh. Oh. Allez, allez, allez, c'est pas le fragile. Mec. Ouais, ouais, ouais. J'ai voulu descendre, ma jambe à la dit stop. Tout ça pour mettre des 80 kg sur la barre. Et montrer que j'ai pas besoin de faire de thruster, moi. Voilà. <rire> ça va, les gars, l'amplitude là Si tu veux, regarde comme ça même. C'est bon, c'est comme c'est mieux Comme ça, c'est mieux. Ok. Ça commence déjà à chauffer, hein. Là déjà on a gagné 1€ euro. Ouais vu qu'on est venu aujourd'hui Ça dépend oh, combien il coûte en fait euh, ouais. le mois Si le mois il est à moins de 50€ c'est rentable Pour quelqu'un qui s'entraîne au moins 6 fois semaine 5 fois Allez même 5 fois c'est bien Même 4 fois ça fait 30€ euros. Un truc comme ça je viens tous les jours je fais mes étirements gros ouais. Je viens je fais 15 minutes de marche et je rentre chez moi L'abonnement il te revient gratuit c'est ça à 30 euros. Mais ça m'étonnerait si que ça soit à 30€ euros, il serait perdant Bon on est parti C'est les premières séries Ouais bah ouais. On compte comme première série Ouais ouais c'est parti là Bon, ouais, Bah va falloir mettre du poids il faut arrêter de faire semblant maintenant Avantage inconvénient de cet exercice à ton avis toi qui le fais jamais ça fait mal ça c'est l'inconvénient c'est que ça fait mal il y a mieux quoi avantage c'est que tu vas recruter plus de muscles en même temps donc tu gagnes du temps c'est cardio donc tu travailles aussi ton cardio pour de l'athlétisation c'est bien inconvénient c'est que déjà il va falloir une vraie souplesse ouais. être bon techniquement et bah, je vois pas trop d'inconvénients c'est un gros avantage pourquoi je mets ça parce que t'as pas le courage de faire les jambes non c'est pas vrai parce qu'il y a une séance jambes dans le split aussi mais les gars en fait le fait de servir des jambes sur le développé militaire ça permet de mettre le lourd là vous allez servir de la force des jambes pour ramener en haut et ensuite vous allez pouvoir travailler sur la phase et la phase qui développe le plus votre masse musculaire. Donc c'est intéressant pour mettre plus lourd. Par exemple, sur cet exercice, en strict simplement développement militaire, je vais mettre 50 kg. Là je peux mettre 60 kg wow, je fais sans les jambes. Y a pas de problème. <rire> Donc 4x10, une 30 de repos. Il y a des plus grosses épaules que moi. Les gars sur le thruster, vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas, c'est les quadriceps ce qu'on cherche à cibler. Donc là je descendais un peu bas, faut que je limite l'amplitude. 60 ça tape bien déjà. On essaie 80 C'est malé hein, 80 je les prends pas moi. Ah moi bon, non plus, en strict, mais avec le thruster logiquement, en réduisant l'amplitude, tu descendis trop bas là, sur la première série. Et lance bien avec les jambes hein. je te le dis hein. tu vas te faire surprendre, si t'as jamais essayé tu vas être surpris. Mais le but c'est de cibler les quadriceps. donc je vais pas descendre jusqu'en bas comme j'ai fait sur la première série, c'est vraiment rester en demi-squat. Allez quoi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé J'y avais vraiment cru Voilà, je ah l'avais dit, je l'avais dit 80, gens, si ça me paraît lourd même on est moi encore chargé sur effet Les perfs elles sont raisonnables Je disais c'est ouf qu'un mec qui est accoutumé à fumer, il va fumer un joint complet, il va être... Il y a rien Ça lui fait presque rien tu vois Un mec qui a jamais fumé comme moi, il va prendre deux lattes, il va être rincé C'est ouf La différence elle est ouf en fait ah, Faites pas les cons les gars, si vous avez jamais fait, faut, faut pas essayer De toute façon ça sert à rien Si vous avez des problèmes dans votre vie, c'est pas la drogue qui va vous... Comment ça se fait que les gars, il n'y a rien de mieux que le sport pour aller mieux. Un jour, on trouvera une salle où on peut fumer en même temps. Tu es prêt Exercice bizarre, ça commence. Pour toi Croix de fer, halter. Force à toi. Désolé pour la musique, j'espère que vous allez m'entendre. Mais les épaules, c'est un petit muscle, il n'y a pas besoin de mettre trop lourd. Donc là, c'est kilos. On va faire 20 répétitions x3 et on va toujours engager les jambes. Donc là, on va cibler surtout deltoïde avant et un peu postérieur. Donc c'est simple, un squat, on écarte, on l'a remontée. Et là, les épaules restent en tension tout au long du mouvement. On a 20 répétitions à faire, donc le cardio va monter aussi. Ça carbonise les épaules. Fais-moi voir ça. Tu vas essayer ton exercice et je vais te donner mon ressenti. Vas-y. Donc tu me dis, je lève, t'écarte. En fait ça garde l'épaule en tension Après c'est surtout pas pour travailler les pecs hein les gars Là c'est vraiment pour travailler l'épaule a aucune gravité qui s'appuie sur les plaques Et t'es toujours en tension Ok Après il est pas forcément utile pour tout le monde Tu le deltoïde antérieur on le développe tous Mais moi j'aime bien c'est pour travailler l'endurance musculaire surtout Prépare toi dans les commentaires Ils vont tous te dire que tu mets ta coiffe des rotateurs en déséquilibre un truc comme ça Je le sais parce qu'en tant mon zango il faisait ça Tout le monde l'a dit coiffe des rotateurs en c'est sûr. sûr Mais sur des poils légers les gars c'est pas dangereux Non avec 6 kilos t'es pas censé te blesser Ou bon, alors c'est sur du très long terme Après tu vas te détendre au café. Non, pas de drogue pour se détendre. Il y a rien de mieux que le sport, le sexe. Le sexe va d'ailleurs ici, il y a des vitrines. C'est gratuit. C'est bien renseigné, toi. Hein. Mais on a des copines. Quartier rouge interdit. Ouais, nous, on n'a pas besoin. On avait dit quelle couleur on a le droit Vert, jaune, violet, toutes les couleurs. On nous envoyait un vigile, on nous envoyait Hakim pour nous surveiller. C'est quoi le prochain exemple C'est cool derrière. Développé militaire et élévation latérale. En super set Filme sa tête. Il est dégoûté parce que c'est un super set. Regarde, écoute-le. Il aime pas les super sets. C'est du n'importe quoi, j'en ai marre. Mais c'est du n'importe quoi. va bien mon TWM, s'il te plaît. Parce que le tien, je t'en fais la promo. Mais moi, c'est du classique, donc tu peux rien dire. Si vous voulez être monsieur tout le monde, faut prendre son TWM. Vous voulez 185 au bench C'est le mien. Monsieur tout le monde, 185 au bench, moi je signe. Il y en a plein qui ont 185 au bench. Aujourd'hui, génération TikTok, il y en a plein. Non, ils sont tous Géchard. Ils le disent pas. Ouais ça, moi j'ai 200 au bench naturel. naturel. tout aussi. C'est bon frère. Le mec il a un bras, il est plus long Mais c'est naturel, ouais c'est bon. On a fini là. Super 7 on a dit, développement militaire. Ouais. Élévation latérale. Allez. Je, je vais me battre avec lui. On va se battre. Bah tu voulais une séance épaule. Ah, bah, ça on va y est, le rappel jambe il est terminé, on détruit les épaules. Aujourd'hui toi et moi c'est la bagarre. Allez, je t'assiste, je vois que t'es sur ton PR. Allez, allez. On va se battre. les a montés, les a vous les tapez. taper. Enfin, quatrième exercice. Excès <rire> séance. merde, t'es content de faire monter WM dans une salle. Je viens, je viens de leur dire que tu me <rire> Et la salle, t'es content d'être dans cette salle Ouais oh, elle est ok, elle est bien. Il y a un peu trop de monde mais elle est bien. Et la musique est un peu forte. La, elle a éclaté la musique est un peu forte, mais ça va. Bon super 7, 3 fois 20 répétitions par exercice. Encore un exercice d'homo sapiens. On tape l'arrêt à l'épaule. Là c'est important, tout le monde en manque. Donc, on va faire le T avec les bras et le I. On va remonter un peu le banc quand même. C'est mon exercice préféré, ça, pour l'arrière d'épaule. Donc, on fait un I on vient contracter le deltoïde en postérieur. Et ensuite, un T. N'oubliez pas la petite rotation des poignets et on enchaîne 20 par mouvement. C'est nul, des fois, la muscu. Là, 4 heures de route, franchement, les gars. Plus l'envie, c'est de me poser dans un coffee. Café. Moi j'ai un gros cul, je peux pas me mettre comme ça Parce que tout le monde va me regarder Toi même comme ça, il n'y avait pas de cul quand même C'est terrible Mais tu sais tu peux le montrer ça fait des vues hein. Bah ouais je le sais frère aussi Ça va attirer tes, tes clients là hein. Ça va me demander ouais pour combien tu me fais caca dessus Pour combien, ah, c'est bon frère En T En T ensuite en I Donc comme ça, bien. Essaye de parsurer tes omoplates, bien arrondir ton dos Là, t'es bien. Contraction max en haut. C'est léger, c'est pas pour rien. Et va plus chercher sur les côtés pour pas trop engager les trapèzes. Je les sens pas, moi, les trapèzes sur cet exemple. Ah bah, va chercher devant. <rire> je sens vraiment que les poils. Et tu sais, tu peux même sentir ton zizi là-dessus si t'arrives J'ai hein vu, j'ai vu. J'ai envie de me branler des fois. Comme ça, ça me prend. Bah, après, j'ai un endroit esprit ici. Euh, c'est pour hein, toi. Enfin, bah, pour moi, j'ai une femme. Ah, moi, j'ai une esprit. femme. je crois que je l'ai mis enceinte par magie, frère <rire> Ouais les gars, tes 12 m, exercice bizarre, mais à la fin, épaule de freezer. Et sans dopage, merci. Dis-toi que ça se trouve, il y a des mecs là, ils sont en train de s'entraîner. Avant de venir à la salle, ils ont fumé un Zdar de 35 cm. Ils s'entraînent, ils sont comme ça. J'avoue, ici c'est légal. Hein. C'est possible Là, on, en, on, on croise plein de gens dans la rue, on a l'impression qu'ils sont tous défoncés. Ils ont tous des petits yeux comme ça. On est rentré dans un café type Starbucks, et un mec il roulait sur la table comme ça, au oh, calme. C'est incroyable que ce soit légal. Je crois que ça augmente leur performance. Les gars, c'est la pire des choses. Pour la récup, ça peut être quelque chose d'intéressant. Même pas sûr. À choisir si non, on me dit écoute c'est soit tu fumes soit tu bois je préfère fumer Entre la mort et le sida gros euh... Parce qu'au moins quand tu fumes tu t'es pas dangereux pour les autres Ah mais y a pas de bon choix là dedans Ouais l'alcool ça rend violent La drogue t'es juste rabat Je veux pas me dire qu'avec la drogue tu récupères mieux que c'est bon pour le sport Ça dépend faut laisser une bonne journée après que t'as fumé quoi C'est mauvais Après c'est t'as la fonce d'aller et tout c'est chaud C'est comme les mecs qui disent un petit verre de vin rouge pour la récup c'est bon Non y a tout aussi Arrêtez ouais. les gars ouais. pas parce que vous avez fumé vous allez vous détendre que vous avez mieux récupérer Ah bon, on a fini ça On a fait un exercice bizarre encore pour pas changer Ah c'est plus calme ici. Ouais là c'est mieux. On est venu ici pour le son et vous faire visiter aussi cette petite salle. tout sympa. On peut pas faire de muscu ici. Mais moi j'ai des exercices bizarres. On va être au sol donc euh, ça sera parfait. Donc ce que j'aime bien aussi quand je fais les abdos c'est travailler les... les gars. faut voir sa tête. <rire> Parce que ça m'énerve de faire des trucs que je fais jamais. Quand je fais les épaules souvent on rappelle jambes. Et aussi rappel abdos Moi je monte de gainage Donc ici on va faire du gainage Mais ce qui est bien avec le gainage les gars C'est que ça travaille aussi les épaules en face. Donc on va avoir 20 répétitions à faire Mains et bras opposés Donc à chaque fois tu pèses Si c'est trop dur tu le fais sur les genoux Mais le problème c'est que les épaules ça bosse moins Et une fois que tu en as fait 20 Là on va chercher les obliques En allant chercher sur les côtés Simplement 20, 20 et 20 Donc à chaque fois 10 par côté Simple trois tours Allons-y Regardez, il se faisait je me dis, ah, pas vu. Vous avez vu comment il a fait Le coach il regardait puis il s'est arrêté direct Prenez un coach vous êtes sûr de faire les exercices Avec un coach il vous regarde vous êtes obligé de le faire Pimous, deuxième série Est-ce que tu as senti les obliques et les abdos franchement Là je fais là je fais bien Là ça travaille comme jamais C'est bien si tu bosses même les fessiers Ça, ça travaille là. trop bien là Arrête de vraiment monter WM <rire> comme ça le coach dit ouais vous allez être puissant En fait le truc c'est que toi tu travailles beaucoup de trucs que toi es en retard Mais ce qui est en retard chez toi est en avance chez moi Ah oui bah on vous l'a toujours dit les gars nous on veut fusionner pour être pour avoir le corps complet Dans les cuisses tu fais un rappel moi j'ai des grosses cuisses donc m'en fous Exactement. En vrai, c'est exactement ça. Les abdos, j'ai des bons moi, abdos, donc je m'en fous. Il me saoule dans ses TWM parce qu'il fait plein de rappels épaules. Trois fois par semaine, il bosse les épaules et les pètes. J'en ai pas besoin. Une de semaine, en jambes j'en ai assez. Et toi, et moi, c'est les fessiers que je mets. Et là, t'as un gros cul. Après, c'est pas avec ça que tu vas avoir un gros fessier. Hein. Ouais, mais, mais moi, je si veux bien de retaper. je un peu massacre dedans. mes jambes sur une séance et je fais un rappel derrière. On dirait ma chambre un peu. Allez, deuxième, deuxième série. genre, Allez, mmh. Allez deuxième ouais. série. T'as aimé les encouragements J'ai tout donné. Hein. Je ne pouvais pas faire mieux. J'ai essayé de faire l'homme, la femme, tout ce qui peut te chauffer. Tu vois, un truc que je regrette un peu qu'on n'a pas à Fitness Park, c'est ça. Tu veux, je te dis pourquoi Parce que là-dessus, tu peux faire du fractionné de course que tu peux pas faire. Parce que là, la vitesse, tu l'accélères vite en courant vite et tu peux t'arrêter en posant tes pieds. Alors que le tapis se met en dès que les pieds. Ça, c'est de la bombe pour les athlètes. En fait, c'est différent des tapis de course normaux où tu règles la vitesse et ensuite tu cours. Là, c'est tu te tiens et plus tu vas aller vite, et plus il va accélérer Et tu peux t'arrêter Il va s'arrêter Tu peux passer de doucement à vite à fond d'un coup Et ça pour le prépa basket C'est de la bombe Et nous on n'a pas le droit d'avoir ça à Park. Je donne des idées Si vous passez par là Juste un On va faire du sit-up wall ball Pour travailler les abdos Et des rotations de bus Là si ce bien c'est qu'on a à deux On va pouvoir le faire à deux Mais Je vais faire un crunch Et te la lancer Et toi sur la réception Tu, tu retiens et te centrer. Et si tu veux plus s'engager tes abdos N'hésite pas à aller chercher loin derrière avec les bras Oh ça va, dangereux quand même hein. Le mieux je pense c'est quand même de se mettre bien rapproché. Ah le but du jeu. Le but du jeu c'est vraiment d'assommer l'autre. Voilà. T'as compris Le premier qui est KO il a perdu. Fait attention Joanie. Il faut viser la tête. Fais attention Je vais t'envoyer une mine. Bon si vous êtes seul, vous faites contre un mur. Vas-y. On y va. Donc quand t'es en haut, moi je suis en bas. <rires> <rires> Bata, ah. enchaîne, enchaîne, enchaîne, enchaîne, c'est pas fini. Il veut quoi Prends la rouge. Là t'as travaillé le grand droit, droit, maintenant je travaille les obliques. Encore un truc que je travaille pas parce qu'ils sont trop épais. Ah ah tu vois quand je fais ça, je me dis que les entraînements d'Alex Vidani ils sont cool. Qu'est-ce que t'en penses Tu voudrais pas que en je avec la LCPJ plutôt Je vais rester sur mes splits moi. Est-ce que tu. Ah, il fatigué Elle te fatigue, mes séances Ou c'est des séances de débutants C'est la route, elle m'a. Ah les gars, on a fait 4 heures. Hein. Je finis par quoi mes séances Dans tout métier de, de, de Des circuits de fils Des circuits quoi De fils de Du tabata les gars. Il du, fait du crossfit. 30 secondes d'effort, euh, 10 secondes de repos, 3 tours à faire. On n'a pas de corde à sauter, normalement il y a le corde à sauter dedans. un peu de jambes encore. Il reste 3 heures à la salle, on est d'accord. 3 3 heures. 3 heures. En vrai 1h30, là on, on tourne un peu, du coup on a du mal à respecter le temps de repos Mais en vrai ça fait une bonne sens cardio. jean est venu nous demander si on voulait du café là <rire> ah, je te le dis <rire> on, peut, on peut dormir ici ou pas Ouais ouais ouais enfin, Du coup la petite visite de salle est terminée Qu'est-ce que t'as pensé de la salle Alors un peu petite pour le nombre d'adhérents Je trouve ça dommage Mais cependant en termes de matériel Ils sont tout ce qu'il faut Désolé il y a tout ce qu'il faut C'est du fitness park avec une autre ambiance en soi c Moi je, je, Pour moi c'est comme du fitness park C'est les mêmes couleurs déjà ouais. C'est noir tu vois C'est la même machine, c'est du séparé. Ouais, et euh, en fait c'est une enseigne hollande, je sais pas si c'est hollandaise, mais en Hollande il y a pas de fitness park, mais il y a des trains de mort qui sont partout. Ici à Amsterdam il y en a 6-7, c'est ça qu'on a vu. Il y en a un peu partout, peut-être un peu trop 6. Juste une bonne dizaine. Une bonne dizaine quand même Ah ouais c'est si loin le ça Amsterdam. Du on on s'est fait recal par 3 trains de mort avant de pouvoir être à celle-ci. Et euh, bah du coup j'espère que la vidéo vous plaît. C'est pas terminé, parce ouais, qu'on a dit maintenant quand on visite les salles, on visite aussi la culture du pays. Donc quand on va aller aux états unis on va manger des gros burgers. Là on est en Hollande on va manger des gros shit, Du shit, des gros gâteaux shit Et... des gros gâteaux cheat. Moi je visite pas les, <rire> <rire> <rire> <rire> ah, non. les gars. Je vais visiter la chambre d'hôtel Et bah ben voilà C'est chaud, quartier est vert Quartier vert, je suis chaud Quartier vert, on a le droit Quartier vert, c'est que de la weed Bon les gars, fin de séance, vous avez vu mon Train With Me euh, Vous avez vu la salle Traymore qui paye ses adhérents 1€ euro par jour pour s'entraîner Petite note 6 sur 10 6 sur 10, ouais, c'est la même que la mienne Un petit peu trop de monde La musique pas ouf un, La musique trop forte surtout ouais. Trop d'adhérents pour une salle si petite J'ai l'impression d'être à Basic Fit mais dans un Fitness Park, tu vois ce que je veux dire Ouais, au niveau de la population c'était du Basic Fit Et au niveau de la salle c'était du Fitness Park En soi il n'y a pas de concept incroyable à part le 1€ euro par jour C'est déjà un bon concept en soi On te paye pour aller à la salle, c'est quelque chose de ouf quand même mais je veux dire dans la salle en elle-même, en plus, à part un sonneur, on a vu, mais c'est pas ouf. Les douches, elles étaient pas ouf non plus. Donc euh, ouais, on vous a dit des salles incroyables qu'on allait visiter. Celle-ci, elle n'était pas hein, vraiment. Mais c'est cool. Si tu veux à Amsterdam, tu peux t'entraîner à trainer. Bon en tout cas, désolé pour la capuche et tout, les gars, mais il y a du vent. J'ai jamais Amsterdam. eu aussi froid de ma vie. J'avoue oublié que c'était comme ça. En février, très mauvais bail. Hein. Mais c'est mignon quand même. On n'oublie pas le petit like, le commentaire pour le référencement. On reprend YouTube, les gars. On s'est arrêté deux mois. On a besoin de votre soutien. Donc vous avez tous les liens en description, que ce soit marque de compléments, euh, les Programmes sur notre site aussi. Si jamais vous voulez vous entraîner comme nous, train with me. Si jamais vous voulez des programmes un peu plus personnalisés, des trucs qui vont vous correspondre simplement, il y a les programmes sur fitnessfusion.fr aussi. Donc n'hésitez surtout pas, les gars. Et les plats Iron Mill, moins 25%. Oubliez pas pour qu'on continue de manger gratuit, ils sont super bons, les gars. Attention quand même, le montant minimum du panier, c'est 50 euros. C'était Fitness Fusion. Force et fun.